Possible. puissibles, <coughs> <coughs> Hey, hey. Souvent jugé à mon attitude de gangster Quand tu veux réfléchir pas trop, dis-toi qu'il faut le faire Le silence est d'or, donc quand tu sais pas, faut Je maîtrise les flows, les rimes, je suis venu d'une autre sphère ouais. T'as ton psychiatre et moi j'ai mon psychotechnique Faut suivre les rythmiques, les haines seront toujours sarcastiques J'écris des textes qui ne sont d'ordre que psychiatriques Je maîtrise la magnétique, tant que t'as mal de je suis asiatique Pour faire la guerre, à ce qu'il y a, l'armée qui recrute nous, on vient de la thèse, quand on se ramène. Les hommes qui discutent, t'as voulu m'enculer. Tu bégais, ton histoire n'a pas de suite. Les coffres ça whiplaine. Je crois que je suis en course poursuit. Tous les bouts qui sont dead. Vas-y, ramène de la cesse. Quand tu vis dans le ghetto, t'as pas de couilles, négro. On te baise. Au mitard, t'as pas de Crois-moi t'es à l'aise Mais si tu l'as ouvert Tu vas passer à la chaise De hey, sang, j'peux passer à 0 degré C'est quand j'ai charbonné Que j'ai vu que le rap n'avait pas de secret On vit, on meurt ensemble Y'a que les patrons qui restent en retrait D'autres pieds s'entourer Et savoir faire gaffe vos degré Beaucoup de vautours qui rappliquent Surtout quand y'a la monnaie Trafic en bande organisée Donc on veut ce qu'il est condé Ils ont retourner la pionne Mais je l'ai pas caché dans la zone Mais je veux hisser la mue vers le sommet Si j'ai ce que tu n'as pas c'est j'ai zonné, toi tu dormais Mais gros, quoi quand j'ai zonné, toi tu dormais J'suis pas les crises mais bien le messie du rap Galsen Ça bosse du solide, faut du liquide pour voir sur scène Me pars pas des je suis monté en Dalton T'es con, tu m'étonnes je détonne Tes kilos ne pès pas, j'ai des tonnes c'est le mari, c'est que qui craft le canon Comme la boîte à mitraille Étoile mon je gratte à midnight Des écritures plus dures que on dit pas que plus 5 N Pourquoi t'es pas en gros ça bureau Négro le salaire limite mon saillot et putain Manger des rapports à vélo L'endroit d'honneur à tous ces tarbas qui ont voulu me baiser Je paie pas pour votre sensor Sur mon talent j'ai misé Je fais mieux quand on que ton boom mais qu'à encore pour le pari Mon compte augmente, pourtant je suis favori Le bête me respecte et l'argent je vais le winamax Ouais gros nous l'argent voyons le winamax du gang bang, yeah triple attaque. Zone sécurisée au bouton contre la maille. Plus agressif que le Pacifique, les bacs font même pas la taille. Massa pour Wall ils ont tous fait marche arrière. Maintenant je mâche avec mes molaires et la langue de Molière. 10 000 poches non mon coupé, ça mérite vraiment un gramme. Il ma blondé très bien et les suis dans les bails de grimpé. <rire> La charbonne pour frire la haas On se cache, j'éclasse moi c'est d'asse Elle veut quand j'efface la messe T'es real mon nigg Jamais lèche cul, même devant mes oreos Ils connaissent pas nos vrais visages Ha <rire> ha, mystérieux Nero, hey. tiens-toi, Caro Ici c'est ça que je te mets proies Moi je suis pas Charo